Eu te dar um tipo de Eu sou a minha amiga, a On a dit qu'on ne Bonsoir mesdames y a des La de c'est pas la maille qui fait là. C'est la moula. Je Je passe dans je camp après ma moula. La la la la la la On va se faire en te chérie. la quand y la playa. On ne y pas la sur les champs d'Élysée, ma chérie, on ira danser la lampada, et dès qu'il y aura la zerbine, bah si je me réveille juste avant le lever du soleil, J'aurai toujours sommeil, pourrais être terre comme une abeille, pour moi tomber, est pareil, à manger comme à Noël, je m'en ramène par la tour des champs d'Élysée, faire du chaud, Et tu m'étonnes. batter is serving Hey ya ya ya ya! the clarified that blow? red? red? red? red? red? red? red... red? red? red? red? red? red? red? red? любThat? jesus? red... red? red? red??? red? Red? red? red? red? red? red? Je vous est Ça qui il va pas nani. Salam wa alana. Yo salam wa I'm not to a I'm a to Bienvenida. So you to see me with the guitar and fix the moto. Petegalenga ba bandei. Alenga ba bandei. Bandei. Hola, tenemos el primero. You just got to zip it, zip it. As we the paint the and up up to to up up to to up up et vision ça va. c'est va. va. va. viens de la messe, les gens battent avec tristesse, merci, merci, bon, bon, bon. Hey. merci, wow. merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, je je vous la ouais. beauté,